Et salut tout le monde, c'est Shirelle. On se retrouve donc aujourd'hui pour la mise à un jour du 17 juin concernant Medieval Dynasty. Alors, qu'est-ce qu'on a comme nouveauté On a un nouveau bâtiment qui sera l'étal du marché. Donc, enfin, le commerce arrive dans le jeu. Je pense que ce sera les dernières matchs. Puisque ce qui nous manquait jusque-là, c'était le commerce. Il va y avoir un nouveau métier qui s'appelle le storekeeper, qui se traduit en français comme gardien des pierres. Alors ça, ce sera avoir Un nouvel animal sauvage va faire son apparition. Le lynx, donc va falloir faire attention. Euh, nouveau système de flirt, nouveau dialogue d'accueil, nouveau dialogue pour les PNJ d'âges différents, nouvelle cinématique pour le mariage. Car oui, si vous ne le savez pas, au niveau de Topliz, que ce soit dans leurs différents jeux précédents, Uh, Lumberjack Dynasty, Farmer Dynasty, lorsqu'il y avait le mariage, vous aviez une cinématique uh, du mariage, hein, c'est leur petite marque à eux, mais uh, vous avez aussi l'ajout d'un médiéval de 20 nouveaux articles cadeaux, parce que oui, dans les autres jeux aussi, que ce soit Lumberjack, Farmer, et sûrement uh, le prochain qui arrivera, uh, dont je vous avais mis la bande d'annonce uh, sur uh, YouTube. Vous allez avoir 20 nouveaux articles cadeaux, donc vous aurez la possibilité de faire des cadeaux, ce qui va monter, excusez-moi, il y a un avion qui passe à ce moment-là, euh, ce qui va monter votre, euh, votre amitié avec les gens, votre diplomatie en fait. Donc euh, voilà, nouvelle anima animation de mariage, vous aurez une cinématique et vous allez avoir des articles de cadeaux qui vont apparaître dans le jeu. Il y aura aussi une nouvelle arme qui sera l'arbalète en bois. Un nouveau type de marchand ambulant qui vend des objets exotiques et où à, à qui on pourra acheter des, des cadeaux. Il apparaîtra par contre chaque saison dans l'un des villages qui, a, qui possède une taverne. Donc est-ce qu'on aura un icône ou pas, ça c'est pas dit du tout. Mais en tout cas, il apparaîtra aléatoirement dans, une, euh, dans un des villages qui possède une taverne sur la map. Vous aurez aussi de nouvelles fonctionnalités dans les dialogues, comme quoi... Offrir un cadeau, un par saison, pas plus. Nouvelle fonction aussi dans les dialogues, euh, réaction de la femme à l'état euh, du personnage du joueur. Alors que ça, en fonction de si vous sentez mauvais, si euh, vous n'êtes pas super bien ou quoi, votre, votre, votre, votre épouse va réagir différemment dans les dialogues. Vous aurez peut-être des dialogues différents qui vont apparaître. Donc ça, ça peut être sympa. Nouvelle fonction de dialogue donc aussi, la femme peut donner des informations à Harold sur la collecte de suffisamment de ressources pour relever le défi. Là, c'est lors des défis, lorsque vous devez parler à Harold, ben, euh, votre femme peut donner des informations à Harold sur la collecte euh, ben, des ressources afin de réussir votre défi. Nouvelle fonction aussi dans les dialogues, la femme peut répercuter les impôts et les dettes. Alors, euh, faudra voir, ça va être dans les dialogues, puisqu'on ne peut pas jouer euh, notre épouse. Donc, je pense que c'est dans les dialogues, par rapport aux questions qu'on va lui poser, ce sera à vérifier. Là, la mâche était le 11, euh, ouais, le 11 juin, euh, 17 juin, pardon, 17 juin, donc c'était hier. Euh, 17 juin, donc je ne suis pas encore allée tester ça, mais je tenais quand même à vous faire la traduction pour ceux qui ne parlent pas en anglais. Euh, vous aurez aussi une nouvelle fonctionnalité euh, dans les dialogues au niveau de l'enfant. Euh, vous aurez une chance en discutant avec votre enfant. Euh, la chance que l'enfant d'un joueur trouve et offre un objet au hasard alors est-ce que c'est à vous, est-ce que ça sera à sa mère je ne sais pas, c'est pas non plus précisé nouvelle fonction aussi dans les dialogues les, les, les PNJ maintenant peuvent indiquer l'emplacement de différents fournisseurs donc ça c'est avec l'instauration dans le jeu euh, du marché etc la possibilité des échanges et de la vente donc maintenant nos PNJ quand on ira leur parler pourront nous indiquer l'emplacement de différents fournisseurs donc, euh, ce sera à aller vérifier. Nouvelle fonction aussi dans les dialogues les PNJ peuvent indiquer l'emplacement de différents animaux de la ferme qui sont à l'achat. Donc, euh, ça aussi, ça peut aider. Donc, euh, ce sera des. C'est beaucoup, beaucoup d'ajouts de nouveaux dialogues au niveau des PNJ euh, qui vont nous aider à, à mieux avancer dans le jeu. Nouvelle fonction aussi dans les dialogues les rumeurs. Euh, vous aurez des lignes supplémentaires de dialogue avec votre épouse au sujet des rumeurs. Nouvelle fonction aussi dans les dialogues, les PNJ ne veulent pas parler si le personnage est sale. C'est-à-dire que jusque-là, il me semblait, si je ne dis pas de bêtises, que de toute façon, quand on parlait à quelqu'un et qu'on ne sentait pas bon, on se le prenait en pleine poire et après on ne pouvait plus lui parler. Euh, quand on lui disait « Ah, ben, j'ai travaillé au champ, c'est dur », elle nous disait « Oui, ben, c'est pour ça que vous vous sentez mauvais et on ne pouvait plus lui parler ». Donc est-ce que là, ça va être encore plus punitif dans le sens où euh, quand on va lui parler, ça va être négatif de suite, tu pues, va t'en, va te laver, reviens plus tard. Mais en tout cas, voilà, euh, on ne pourra pas euh, en tout cas continuer à leur parler si on n'est pas propre. Donc il va falloir surveiller la, la, la jauge de saleté un peu plus souvent. De nouveaux sons ont fait aussi leur apparition pour la pluie euh, au niveau euh, du jeu. Donc euh, quand il va pleuvoir, euh, ben, on aura un nouveau son. Euh, nouvelle fonctionnalité, fonctionnalité aussi, vous pourrez nommer les champs, les vergers et les bâtiments comme bon vous semble. Vous pourrez leur mettre un nom, euh, champ de, de choux, champ de patates, champ de carottes. Voilà, Vous pouvez les renommer comme les vergers et comme les bâtiments. Vous aurez aussi 26 nouveaux lieux sur la carte qui vont être générables. Donc, il euh, va falloir vous balader. Euh, il y aura 26 nouveaux lieux sur la carte à trouver. Euh, qui vont euh, apparaître euh, selon les saisons, je pense. Donc, à surveiller sur la carte. Euh, vous aurez aussi euh, la possibilité euh, de voir par un système d'étiquette dans le détail des bâtiments, euh, de vérifier ce qui est stocké directement dans le bâtiment. Je pense que c'est dans l'onglet gestion. Il ne rentre pas plus dans les détails, mais euh, je pense que vous pourrez voir directement via l'onglet gestion euh, ben, ce que ce que chaque euh, bâtiment contient, ce qui est stocké dans ce bâtiment. Euh, vous pourrez aussi avoir... Euh, je traduis en même temps. Une animation euh, d'avertissement lorsque le sanglier va vous attaquer et une animation d'avertissement lorsque le loup va vous attaquer. Alors c'est une animation, je crois on avait le bruit, on savait que le loup euh, se mettait à hurler quand il nous attaquait. Donc là, maintenant, il a une animation. Et euh, vous aurez aussi euh, un nouveau système euh, de... Alors, comment je pourrais vous tourner ça euh, Au niveau des compétences, vous aurez euh, un espèce de nouveau... Euh, je pourrais dire étiquette, oui. Ou ou l'acceptation plutôt euh, euh, de l'augmentation de votre niveau de compétence. Donc, ça vous dira, ben, cette compétence-là, vous l'avez augmentée. Donc, maintenant, vous aurez euh, la possibilité de voir directement euh, dans euh, ben, sur votre personnage ce qui, euh, ce qui aura monté et ce qui aura euh, descendu. Voilà, tout simplement. Alors ensuite, il bon, y a eu des fixations de bugs, il y a eu énormément de choses. Euh, de toute façon, la bêta, vous le savez, euh, arrive à sa fin. Il nous manquait juste, mais juste, le, tout ce qui était euh, le système de, de, de marché, voilà, d'échange, de vente. Donc euh, là, je pense qu'on arrive à la fin euh, de la bêta. Donc, euh, va falloir surveiller. Pour l'instant, on, on, on passe là à la 6.000, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Mais euh, voilà, je pense qu'on arrive à la fin de, de, euh, de la bêta. On va passer donc à un accès anticipé. Euh, quoi d'autre qui a été ajouté Les animaux essaieront désormais euh, d'avertir le joueur avant une attaque, lui donnant ainsi une, une chance de pouvoir s'échapper, à moins que le joueur ne les attaque ou ne s'approche trop près. Euh, si le joueur s'échappe euh, pendant qu'il est poursuivi, l'animal se désengagera et retournera à son aplacement de départ. C'est-à-dire que... Si vous vous enfuyez, il perdra l'agro. Ça, c'est pas plus mal, parce que des fois, hein, ça pique dur. Euh, si par contre, vous attaquez un animal pendant que celui-ci est en train euh, de, de perdre l'agro, euh, l'animal, ben, effectivement, reprendra l'agro sur vous et vous suivra dans, même jusque dans les bâtiments. Donc, faites attention. Euh, toutefois, il marque, alors c'est un petit peu contradictoire, il marque les animaux n'attaqueront plus le joueur dans le bâtiment, à moins qu'il ne soit provoqué. Donc, si effectivement, quand vous allez euh, être poursuivi par un loup, par exemple, vous allez dans un bâtiment et que vous ne rattaquez pas loup, le loup ne va pas vous attaquer. Par contre, si vous le provoquez, oui, là, vous risquez, même en étant dans un bâtiment, de vous faire manger. Euh, vous avez la modification de la façon dont la détection des coups est gérée pour, que, pour les animaux qui vous a, que vous allez attaquer. Donc, euh, je ne sais pas comment ils vont tourner ça. Ce sera à avoir un jeu. Le loup, maintenant, va fuir parce qu'il sera effrayé automatiquement par une torche. Euh, donc, euh, voilà, toujours avoir une torche dans la main, maintenant, c'est compliqué. La lance, la torche, ça va se compliquer. Euh, de nombreux changements dans la végétation et la forme des eaux, des lacs, des ruisseaux. Donc, à voir comment graphiquement ils ont changé tout ça. Certains des lieux générés sur la carte ont été déplacés vers un autre emplacement, donc, ce qu'on avait avant a été déplacé. Les nouveaux vont se mettre à la place, je pense. Ce que je vous ai dit plus haut. Euh, chaque village peut avoir un maximum de 3 PNJ maintenant à recruter et pas plus. Donc, c'était déjà corsé parce qu'ils n'étaient pas tous top niveau au niveau de leurs compétences. Mais en tout cas, maintenant, dans chaque village, vous trouverez maximum 3 PNJ à recruter. J'espère qu'ils auront de bonnes compétences. Euh, alors ensuite... Euh, le joueur pourra donc parler avec sa femme la nuit maintenant euh, On pourra aussi avoir la possibilité de parler avec les tout-petits Vous savez les petits chatroufles là hein Donc on pourra parler avec eux maintenant Ça c'est assez sympathique parce que les porcs faisaient un peu plante verte Mais bon ils étaient tout choupinous Maintenant on aura la possibilité de parler avec les tout-petits euh, Vous pourrez, euh, Les PNJ pourront changer d'activité le matin euh, les PNJ peuvent utiliser la faucille pour couper les récoltes dans le champ, mais ça, c'est pas nouveau. Les agriculteurs maintenant ont besoin d'outils pour travailler dans les champs. C'était une des seules euh, classes, je dirais, les PNJ de la grange qui n'avaient pas vraiment besoin à part le sac pour semer, qui n'avaient pas besoin d'outils. Maintenant, il leur faudra aussi les outils comme la faux, etc. pour pouvoir s'occuper des champs. Euh, alors maintenant, on pourra euh, les, les PNJ utiliseront des outils qui tiendront dans leurs mains. Euh, dans le il faudra mettre les outils dans le bâtiment où travaille euh, ces PNJ. Bon, ce qu'on avait vu un petit peu avant, hein, qu'il y avait déjà, mais maintenant, il faudra vraiment, vraiment, vraiment. C'est plus dans le stockage, euh, mais c'est dans euh, vraiment chaque bâtiment. Et euh, à voir si après, dans, au niveau du stockage, ils vont se servir eux-mêmes. Mais ce n'est pas précisé. Dans les villages voisins, vous aurez de nouvelles familles qui apparaissent au fil du temps. Évidemment, les PNJ vieillissent. Donc, automatiquement, ils meurent. Et vous avez les, les, petits, les petits schtroumpes qui deviennent des ados, puis des ados, des adultes. Et petit à petit, donc comme ça, ça fait un renouvellement dans le jeu. Donc, il y aura de nouveaux villageois qui prendront le, le, le relais hein, sur les, les, les, les PNJ des villages voisins qui meurent de vieillesse, comme il est signalé dans la mage. Euh, tu, tu, tu, tu, après, qu'est-ce que je pourrais vous dire euh... Donc, si par contre votre femme euh, vient à tomber à zéro avec vous, la femme euh, et aucun enfant majeur quittera le village. Donc, c'est-à-dire que si par exemple euh, vous tombez à zéro avec votre épouse, le changement qu'ils mettent voudrait dire que la femme elle peut vous quitter, mais elle n'amènera pas votre enfant avec elle. Donc, avant c'était un petit peu ce qui nous tenait. Parce qu'on savait que si notre femme quittait euh, le, le, le village, elle partait avec l'enfant. Donc, ça pouvait mettre notre dynastie euh, en faillite. Alors que là, euh, elle ne pourra partir, si ça tombe à zéro, que avec l'enfant que s'il n'est pas majeur. S'il est majeur, elle ne pourra pas l'amener avec elle si elle vient à décider de quitter le village. Il y, aura, il y a aussi un ajout comme quoi les établis s'allument désormais automatiquement Lorsque le joueur commence à interagir avec eux, comme le poil, la forge, la, les grilles, etc. Mais ça, il me semble qu'on l'avait déjà. Euh, maintenant, il est possible de construire en dehors de la zone de la carte disponible. Donc, qui était bloquée avant, on était vraiment restreint. Maintenant, ça a l'air de s'être un petit peu euh, lâché, Ils ont ouvert un petit peu les choses. Donc, on peut construire en dehors de la zone de la carte disponible. Les villageois maintenant auront besoin de nourriture et de bois uniquement pendant les heures de travail, soit 8h-18h euh, au lieu de, 10, euh, de, de 10h à 24h. La plage d'affichage des valeurs a été modifiée de 0,1 à 0,100. Euh, vous pourrez dorénavant, pour ceux qui font la pêche, lancer la lance, la lance de pêche. Elle s'accrochera directement au poisson. J'essaie de traduire au fur et à mesure que je vois. Euh, L'équation euh, des dégâts de projectiles et des dégâts devrait maintenant être plus cohérent. Euh, les personnes qui sont recrutables n'ont plus besoin d'approbation. Ils ne nécessitent que le niveau approprié de, de réputation de dynastie. Suppression du, du défi loyauté envers la couronne. Donc ça, moi, je ne l'ai pas eu dans ma, dans ma partie. Donc pour ceux qui l'ont eu, euh, en tout cas, ce défi-là, loyauté envers la couronne, a été supprimé définitivement. Euh, maintenant, le nom du champ et du verger est visible au niveau des interactions. Vous aurez, comme je vous ai dit, plusieurs ben, possibilités de renommer vos bâtiments. Ça, ça va vous faciliter la lisibilité de la sélection des bâtiments dans la liste des technologies. Euh, le nombre d'objets affichés sur les listes euh, de la fenêtre de gestion du village a été augmenté. Donc, vérifiez ça, c'est au niveau de la page de gestion euh, de votre jeu. La largeur de la fenêtre et les détails des objets sélectionnés dans le menu de gestion de village a été augmentée aussi. Bon, ça, c'est une meilleure visibilité des paramètres du jeu. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Pareil pour les, la production et la consommation. Pareil, les valeurs euh, ont été mises maintenant par jour et non plus par heure. Euh, au niveau des taux de production et de consommation, avant ça nous donnait les valeurs par jour, maintenant ce seront des valeurs par heure. Ça va être plus compliqué encore. L'onglet de production dans les détails du bâtiment affiche désormais un résumé de, un résumé de la production et de la demande qui est faite. L'affichage des compétences des habitants euh, a été amélioré. Euh, on pourra voir aussi euh, dans la fenêtre de, des habitants euh, de gestion la compétence actuelle euh, des habitants qui est développée. Donc celle que le, le, le PNJ est en train de, de monter sera mis en surbrillance apparemment dans la, dans la fenêtre de gestion. Affichage de plusieurs statuts dans la fenêtre de gestion du village. Bon, ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveaux affichages. Donc, faudra jeter un œil quand vous serez en jeu ou quand je serai en jeu. Dans la gestion des champs et des vergers, la carte euh, affiche désormais l'état réel des champs et des vergers. Et vous aurez un autre onglet pour définir ce que les PNJ doivent planter sur le champ. Voilà. Donc, il me semble que ça aussi, on l'avait, puisqu'on on pouvait définir euh, exactement ce qu'on voulait mettre dans les champs. Maintenant, apparemment, ils ont, ils ont séparé les deux choses. Donc, on aura un onglet pour définir ce que le PNJ doit planter dans le champ. Et euh, on aura dans gestion euh, une espèce de, de, de petite carte qui va s'afficher avec l'état réel des champs et des vergers. Donc, euh, bon, ça je vois pas trop l'utilité, mais euh, bon. Alors par contre, euh, grosse nouveauté aussi, c'est que maintenant les champs qui seront trop éloignés des granges auront un, un avertissement supplémentaire. C'est-à-dire que si votre champ n'est pas près d'une grange, euh, vous risquez d'avoir une alerte. Comme quoi, c'est pas bon. Donc faites attention maintenant quand vous construisez vos champs, parce qu'il va falloir tout recalculer. On va en mettre les champs où on voulait. Maintenant, il faut obligatoirement qu'ils soient près d'une grange. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, qui, qui est important à mes yeux hein, euh, Sinon, je vous invite à regarder vous-même la mise à jour et peut-être qu'il y aura des choses que vous vous retiendrez, mais que moi, je ne vois pas l'intérêt. Euh, euh, du jour, la gestion du village. Alors, euh, votre joueur sur la carte, dans la fenêtre de gestion du village, aura maintenant une animation clignotante supplémentaire. A voir aussi ce que ça va être. C'est beaucoup, en fait... De rajouts, mis à part les animaux, les dialogues, les cinématiques de mariage, etc. C'est beaucoup d'améliorations visuelles euh, qu'il va y avoir. Euh, vous aurez aussi une animation de la barre euh, du poisson dans le HUD et l'inventaire. Euh, donc, ils ont aussi changé certaines fenêtres de, du mode gestion. Donc, vous voyez, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses comme ça. Euh, de couleurs, euh, paramètres... Euh, ils ont réorganisé sur la carte les températures, l'heure, la saison et l'année. Il faudra voir comment ils ont tourné ça. La puissance de production maintenant euh, qu'on avait qui était de euh, est modifiée à 1% au lieu de 5%. Donc on perd en puissance de production. Euh, tu, tu, tu, tu, tu. Alors je traduis en même temps hein, que je le lis, donc c'est pas évident. Alors, euh, au niveau des bâtiments de production, euh, il faudra maintenant maintenir la souris euh, enfoncée sur le bouton augmenter ou diminuer. Et ça va vous entraîner une augmentation ou une, une diminution constante de la puissance de la production. Alors, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos d'un seul coup. Soit ils n'en font pas pendant des mois, la dernière date est de mai. Euh, soit euh, ça va être tout d'un seul coup. Donc euh, là, euh, je vous laisse euh, voir par vous-même. Mais donc pour votre production, vous aurez la possibilité d'augmenter ou diminuer la production de certains objets dans des bâtiments. Et euh, si vous choisissez augmenter, ben, ça augmentera la, la puissance de production pendant un certain temps. Si vous voulez la diminuer parce que vous en avez besoin, faudra le faire Donc en maintenant le clic euh, de la souris enfoncé. Alors ensuite, affichage de la capacité de l'article euh, dans l'inventaire, dans les détails. Euh, meilleure capacité de clic, euh, de schéma technologique, sans s'en fout. Affichage du nombre de quêtes sur les listes dans le journal. Donc euh, vous aurez un peu plus de quêtes qui seront écrites. Euh... Vous pourrez avoir maintenant aussi dans l'interface utilisateur, euh, des flèches qui vous indiquent si votre PNJ, euh, si vos PNJ ou votre PNJ ont été affectés après un changement de saison. Et vous verrez son taux de diminution. Donc, ne soyez pas inquiet. Si vous voyez maintenant que vos PNJ, après un changement de saison, ils ont le moral qui se casse la figure, ou si au contraire, ils ont le moral qui remonte, je pense que ça a plus se jouer au niveau de l'hiver. Vous savez, quand ils ont bien froid, on risque d'avoir euh, au changement de saison, euh, comme nous, un petit peu, quand on a... Quand on sait que l'hiver va arriver, et quand l'été va arriver, on est tout content. Mais quand l'hiver va arriver, on pique du nez. c'est pas bon. Donc, je pense que pour eux, ça va être la même chose. Ensuite, que puis-je vous dire de plus J'essaie de lire en même temps et de me le traduire en même temps. Euh... Non, je ne vois pas. Là, je suis en train de finir, mais je ne vois pas euh, d'autres choses bien importantes à vous dire, du moins pour moi. Euh, tu, tu, tu, il n'y a pas d'article d'être humain. Alors, il y aura un changement dans les exigences technologiques. technologiques. Enfin, voilà. donc en gros vous aurez énormément de changements d'affichage. Le plus important étant ce que je vous ai euh, dit, vous avez l'ajout du lynx, euh, les nouvelles euh, alertes concernant les animaux, euh, que maintenant vous allez pouvoir perdre, perdre l'agro euh, d'un animal si vous êtes poursuivi, vous mettre dans un bâtiment ne plus être attaqué, etc., etc. Enfin tout ce que je vous ai dit au début euh, de euh, cette vidéo concernant ce mage euh, qui date exactement, <coughs> excusez-moi, qui date exactement, je vais vous dire ça, si j'ai bien euh, noté sur mon petit euh, papier, donc qui est toujours en bêta, je le signale, mais la bêta va sauter, donc on passe, elle était du 16 juin, on est le euh, 18 juin, donc on passe, à, on est toujours en test euh, branche, on passe à la version 0.6.00, donc n'oubliez pas de, fait, de faire votre mise à jour dans la bibliothèque euh, ben STEAM tout simplement et euh, de re-rentrer à nouveau euh, le système de bêta le code qui est euh, attribué depuis le début qui est le 3v minuscule 491 v minuscule m majuscule v majuscule z majuscule n minuscule v minuscule minuscule Et 3, si euh, vous n'avez pas bien entendu, vous pouvez de toute façon retrouver tout ça sur Steam. Donc n'oubliez pas de remettre votre code et de checker le code à nouveau pour que tout cela s'applique. Voilà, donc bah écoutez, voilà, c'était la vidéo concernant la traduction de la mage. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'attends vos retours. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air. Un petit commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Je vous fais plein bibi, plein zouzou et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ou un prochain épisode sur Medieval Dynasty. Bye bye